Bonjour à tous, je suis Frère Guillaume Perroche d'Arnaud, je suis moine bénédictin au monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Ménil-Saint-Loup, où je suis entré, ça fait déjà 23 ans, en 1998. L'appel à devenir moine, il est évidemment différent pour chacun. Je pense que dans ma vie, il y a eu deux temps. Il y a eu d'abord la découverte d'une communauté monastique à saint landry quand j'étais louveteau, donc très, très jeune, enfant, avec euh, la, la beauté de la liturgie, du silence, et puis aussi du, de la nature dans laquelle se trouve cette euh, abbaye. Et puis il y a eu la découverte du monastère euh, du saint loup euh, beaucoup plus tard, enfin une vingtaine d'années plus tard, alors que je cherchais une communauté. Et quand je, lors de mon premier séjour, ça a vraiment fait tilt. C'est comme si le Christ me disait « tu serais heureux ici ». 27 juin je suis donc appelé à devenir prêtre C'est une grande, une grande grâce dans, dans la vie de tout homme et pour un moine ce qui est particulier c'est que c'est vraiment à la demande du supérieur qu'on va devenir prêtre un jour il se trouve que moi je suis hôtelier et que en accueillant des personnes à l'hôtellerie je suis souvent confronté à des demandes d'accompagnement spirituel et donc euh, parfois de du sacrement de réconciliation et puis euh, naturellement euh, l'eucharistie est célébrée tous les jours dans le monastère, donc c'est important que chacun de nous euh, y participe euh, à sa place bien sûr mais en l'occurrence bah, je célébrerai avec les frères euh, d'une autre façon Ce dont je peux témoigner, puisque je ne suis pas encore prête, donc je peux euh, simplement témoigner de ce que euh, vivent mes frères qui sont donc souvent appelés à, à recevoir par l'accueil, euh, l'accompagnement spirituel, c'est que c'est vraiment un enrichissement mutuel, c'est-à-dire que euh, nous avons la, la grâce de pouvoir donner cette euh, réconciliation, cette présence de Dieu par, le, par les sacrements quand même, euh, mais on reçoit aussi beaucoup évidemment puisque bah, on, nous sommes des, des hommes et que euh, ce que Quelqu'un va nous dire, c'est aussi le Seigneur qui nous le dit par cette personne, qui nous parle à nous et qui souvent nous donne une parole qu'on n'attendait pas du tout et qui nous vient vraiment comme une parole de Dieu. Alors une ordination c'est vraiment une fête pour toute l'Église et particulièrement pour l'Église locale, donc pour le diocèse. C'est pourquoi le plus de monde possible est invité à s'y rendre, tous les prêtres qui le peuvent, sachant que c'est un dimanche à 15 h et puis bien sûr tous, tous les amis du monastère, tous les fidèles, ceux qui se sentent concernés par quelque chose qui, qui a trait à la mission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de prêtres est tout de même en diminution. Alors évidemment, un moine prêtre c'est un peu particulier, mais il n'empêche que... Si, si on avait quelque chose à retenir c'est euh, que le Seigneur appelle à, à la moisson et appelle ses ouvriers Donc euh, je pense que si on veut en prendre conscience il faut vivre cet événement Finalement par le prêtre l'action de grâce monte vers Dieu et c'est l'action de grâce de tout le peuple de Dieu C'est la raison pour laquelle dans, il y aura une image qui sera offerte à ceux qui viennent à la, à la célébration de l'ordination et sur cette image, il y aura ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens. Dieu qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu.